Là, c'est ma mère, Valérie. Elle est maquilleuse pour le cinéma. Et là, c'est mon père. Il filme tout, tout le temps. Ma mère, elle était maquilleuse de cinéma. Elle travaillait beaucoup, elle était assez talentueuse. Et en fait, euh, à partir du moment où je suis née et où mon frère est né, elle s'est progressivement arrêtée de travailler. Bah, après, comme c'est des métiers quand même assez qui marchent par le réseau, euh, etc. Petit à petit, en fait, euh, ça s'est arrêté. Et c'est ça qu'elle a très mal supporté. Ce côté, euh, bah, c'est au rôle, enfin, c'est à la femme quelque part, puisqu'elle est mère, de rester à la maison et de s'occuper des enfants. En faisant une vie comme une autre, je me suis aussi vraiment rendue compte que moi, j'avais rien compris quoi, quand j'étais petite. Et moi, je me sentais mal aimée, en fait, parce que ma mère, elle était déprimée, elle n'était pas disponible. Il y avait toute une répartition des tâches dans laquelle elle n'était pas à l'aise à la maison. Je le recevais comme quelque chose contre moi. Maintenant que j'ai pu mettre les choses en perspective par rapport à toute l'époque aussi dans laquelle ça se passait, je me rends compte que ce n'était pas un manque d'amour, c'était plus une frustration, une colère de femme en fait, qui ne se sent pas à l'aise dans sa vie et dans son rôle de mère. Ça m'a beaucoup aidée à la comprendre et ça nous a beaucoup rapprochés aussi. Le fait que j'entende aussi tout ce, et que je comprenne tout ce, tout ce par quoi elle est passée, Ouais, ça m'aide à nous, ça nous a aidé à nous rapprocher, à nous réconcilier, à comprendre, de regarder les problèmes en face, de poser des questions surtout, et d'avancer et d'être en paix. Ouais. Ça fait des années que je regarde ces images. C'est ta routine de tous les jours, ça Qu'est-ce que c'est tout ça, alors oh, Quasiment, oui. Regarde, je là, je viens enfin Et pour la première fois, elle me raconte autre chose. C'est pour ça que ce film a mis aussi très longtemps, parce que je devais faire un, tout un trajet personnel. Et puis après, comment le restituer dans le film pour que ce soit un film et que ça s'universalise. De regarder toutes les archives et puis d'aller la filmer aujourd'hui dans des scènes vraiment très quotidiennes. J'ai vraiment beaucoup mieux compris tout ce qu'elle a traversé. Euh, sa, sa souffrance de perdre son travail, de petit à petit s'isoler de plus en plus à la maison pour s'occuper des enfants. Il y a eu plein d'injustices en fait, et de sexisme euh, qui étaient assez ordinaires. En fait. Je voulais aussi être très observatrice et laisser les images parler pour elles-mêmes parce que je pense qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal évolué et ça se révèle vraiment. Comment ça s'est passé ton tournage Mal ouais. Pour moi, c'était important au début dans le film, qu'on la voit épanouie, qu'elle soit heureuse. Enfin, pour elle, ça a été une des plus belles aventures de sa vie aussi. Mais c'est vraiment, voilà, petit à petit, par la force des choses, un enfermement dans des tâches domestiques, dans, dans, à la maison, un isolement, une sensation de sacrifice, de, de passer à côté de sa vie. Et puis, euh, vers 40 ans, elle, elle se réveille et elle explose. C'est une femme qui tombe en dépression. quoi. En tant que femme euh, aujourd'hui qui travaille dans le cinéma, je pense qu'il y a encore du chemin à faire autant chez les, chez les hommes que chez les femmes. Et grâce à ces pages ou euh, ré les réseaux sociaux, ça permet de faire circuler et de rendre aussi banal euh, le fait que c'est plus accepté.